bonjour à tous c'est la troisième partie la troisième vidéo sur la méthode pour sous titrer les serments du pasteur anderson donc je vous avais laissé hier soir j'avais mis en pause pour finir de tout corriger et j'ai eu un problème d'enregistrement donc c'est pour ça que je suis obligé de refaire cette vidéo donc j'ai tout corrigé là les sous titres suite aux fautes laissées par la traduction automatique on avait décalé un peu l'ensemble d'une seconde donc là on est sur du propre j'ai fini je vous montre ça vite fait si je veux raccourcir la longueur là et réadapter je joue sur la date de début date de fin c'est intuitif même chose là hop entrée j'ai eu un problème avec ce fichier. J'ai principalement, pour bien coordonner les sous-titres sur le Pasteur Anderson, j'ai dû souvent sélectionner deux lignes, faire clic droit et les joindre, enchaîner. Et ces deux lignes deviennent, hop, une seule. Comme on avait un peu des déséquilibres entre une et l'autre ligne qui suivait, votre raccord avec le Pasteur Anderson si je fusionne ces deux lignes entre elles ça va très bien raccorder avec le Pasteur Anderson c'est une petite manipulation clic droit je vous ai montré c'est joindre enchaîner j'annule donc maintenant j'enregistre mon fichier enregistrer les fichiers sous hop je vais me l'appeler donc carte française et allemande je vais tout simplement écraser le fichier que j'avais utilisé hier soir Hop. oui très bien et maintenant et maintenant je vais faire l'incrustation je ferme ça Je dû me re une autre vidéo comme j'avais déjà fait le boulot pour vous montrer donc j'ai cette vidéo brute Hey everybody, Pastor Steven Anderson here from Faithful Word Baptist Church in Tempe, Arizona. Voilà, on using je vais these ces cartes YouTube pour le quelques années C'est très simple à faire. Uh, ouais. to to on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Je dois me télécharger Forma Factory. Ici. Je n'ai pas trouvé le site de l'éditeur. Donc je vous mettrai ce raccourci la Tom Guide, c'est celui que j'ai utilisé. La nouvelle version, 310-2017. On va voir que ça m'a posé un peu quelques problèmes. Je mettrai ce lien dans la description. Vous téléchargez. Vous installez. Pas de virus. C'est pas compliqué. Donc je l'ai déjà installé chez moi. Je l'ouvre. Forma Factory. Non, je veux pas la dernière version. Surtout pas. Donc, avant pour incruster les sous titres euh, ASS dans la vidéo j'allais dans la fonction utilitaire qui avant s'appelait fonction avancée et j'utilisais cette fonction là fusion vidéo pour faire la fusion entre les sous titres et la vidéo mais avec la nouvelle version ça ne marche plus donc je vais au premier onglet vidéo voilà c'est parti je prends ma vidéo, non, il faut d'abord que je fasse quelque chose d'abord de très très important. Pour associer cette vidéo et ce fichier sous-titre sous format factory, il faut que ces deux fichiers aient le même nom. Ils n'auront pas euh, la même fin, parce qu'il y en a un c'est un point .mp4 et l'autre ça va être un point .ass. Mais il faut qu'ils aient sinon la même dénomination. Donc je vais les appeler les deux pareils. Je vais copier le nom de ce fichier. Hop, clic droit, renommer, coller. Et voilà, maintenant ils ont les deux noms. Carte française et allemande. Donc qu'est-ce que je fais maintenant pour incruster les sous-titres dans cette vidéo Je prends cette vidéo. Hop, je l'envoie là. Sachant que je suis sur l'onglet vidéo ici, le premier, pas sur audio, pas sur images, pas sur documents, pas sur périphérique ROM, DVD, CD, les images ISO, les images ISO, les utilitaires, non. Le premier vidéo, hop, je les fais glisser et là, ce fichier MP4, je vais le convertir en MP4. Avant, c'était beaucoup plus facile Format Factory. Maintenant, j'ai eu quelques soucis hier soir en plus. Quand je faisais la tuto sans enregistrer, il faut que j'aille dans les paramètres, ici, ou après je peux aussi y accéder là, paramètres, donc je descends en bas, ici, je me suis mis divix 10 1080 points, la plus grosse qualité, tant qu'à faire, c'est un petit clip, Et donc il faut aller ici, sous outil traditionnel, voilà, Type, type, type. Je dois mettre ici UTF 8, la, euh, la norme d'encodage du fichier sous titre Ou je peux laisser automatique, je pense que ça passerait, mais avec cette nouvelle version de format factory là, j'ai du tout paramétrer bien comme il faut. Avant ça le faisait tout seul pour avoir bien mes sous-titres. Il est un peu spécial le format factory des fois, il faut quand même des fois faire deux, trois tentatives pour arriver à incruster les sous-titres dans la vidéo. Parce que la manipulation est un peu hum, aléatoire des fois. Donc sous-titres traditionnels, ici là. Voilà, je suis ici, sous-titres traditionnel. Je clique ici. Je vais chercher donc mes fichiers SRT, c'est lequel celui là c'est subrip. ça c'est un SRT. et ça c'est un ass ah non je suis stupide c'est le ass que je vais chercher voilà celui que j'ai généré là celui là quoi je prends celui-là l'ASS je répète et non le srt hop et c'est pas fini il me complique la vie là, format factory qu'est ce que je dois, à quoi je dois faire attention ah oui il y a ceci Couleur de la police et couleur du bord de la police. Voilà, j'ai tripoté les formats de sous-titres dans AGI SUB. Mais il me déforme tout, lui. Je ne comprends pas trop, mais bon, j'ai rattrapé le coup. Donc couleur de la police, ça c'est le corps, l'intérieur de la police. Donc je le mets noir. Couleur du bord de la police, blanc. C'est l'inverse intérieur de l'écriture blanche le rebord noir on est d'accord l'intérieur blanc le rebord noir pour faire un démarquage Et l'intérieur blanc pour aussi se démarquer et donner du corps à la police est ce que j'oublie rien il y a d'autres options ça il est assez utile format factory même si j'aime pas la nouvelle version là, qui m'a posé des problèmes donc je fais ok je vais dossier de destination sur le bureau. Hop, ok. Je crois que j'ai tout bon. J'ai bien vér... je revérifie ces paramètres parce que je suis pas à l'aise avec cette nouvelle version. Ouais, UTA8, les sous-titres j'ai été les chercher. Taille de police par défaut, 1. Hein. Je mets suis là plutôt pour que ça corresponde à, à ce que j'avais mis sur le fichier SRT. Enfin j'ai fait comme ça hier à l'instant, c'est comme ça que je m'en suis sorti. J'en suis pas sûr mais je fais comme ça. Là c'est du chinois. C'est mes limites en langue étrangère. Le chinois je ne comprends pas. Donc je fais OK. OK encore. Hop Et je démarre, je lance. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Est-ce que ça démarre Oui. Pendant ce temps. Donc, je répète, ça sur lequel j'ai travaillé ce fichier sous-titres, le dernier, là, en date, c'est un fichier ASS. Propriété ASS. Donc, très bien, je vais m'en servir pour euh, incruster les sous-titres dans cette vidéo. Comme ça, euh, la vidéo comportera les sous-titres direct en elle-même. Rien besoin d'activer, vous pouvez la partager telle qu'elle, la poster. Vous avez déjà les sous-titres engravés dans la vidéo. Ça fait partie de l'image. Donc on n'est pas dans YouTube avec les fichiers SRT, démarrer, YouTube on, YouTube et compagnie. Mais il me faut quand même ce même fichier que j'ai en ASS, propriété ASS, je le veux quand même en SRT. C'est le même sur la SRT. Comment je fais C'est tout simple euh, Subtitle Converter, Free Tool. J'ai fait tout simplement sur un moteur de recherche SRT, SRT, SRT Converter et vous en avez 50 mais comme ça. J'ai même pas essayé d'ailleurs en SRT convertisseur, quoi, en français. J'aurais dû faire la requête en français. Peut-être que ça aurait été même plus facile d'en avoir un en français. Je suis sûr que j'en ai retrouvé un. Donc, c'est très simple pour convertir un ASS en SRT. Il est où l'ASS Celui-là, c'est l'ASS. Hop, ouvrir. Je veux me le convertir en SRT. Convertir. Et voilà fichier enregistré sous j'efface la fin là le point ass qui désignait la qualité de l'ancien fichier est devenu une partie du nom c'est pas grave mais moi je l'enlève et je change évidemment le nom pour ne pas écraser mon fichier ass quoi que c'est pas possible je dis une bêtise Bon, je me le marque format srt pour moi Enregistrer, voilà, c'est terminé. Normalement, il est où Il est où Carte française format voilà, celui-là que j'ai fait pour l'exemple. C'est le même que celui-là normalement. Je l'ouvre pour vérifier et pour voir si ça a bien été converti. Clic clic. bon il veut pas. Si, quand même. donc pas de souci. je me mets le srt de côté bon celui-là en fait je l'efface puisque je l'avais déjà fait hier soir Et je l'ai là voilà donc j'ai les deux mêmes fichiers sous-titres format ss format srt par un simple convertisseur en ligne il y en a plein bon pendant ce temps moi j'avais lancé ceci là ça tourne ça tourne euh, je vais mettre en pause le temps que ça arrive à 100% donc la tâche est terminée la conversion est terminée elle est arrivée à 100% j'ai le fichier qui doit être euh, c'est lequel c'est lequel sinon je fais dessus clic droit ouvrir le dossier de destination si je le trouve pas Et là il va m'ouvrir tout simplement mon bureau je l'ai, ça doit être celui-là, oui c'est celui-là. Il y en avait déjà un qui avait le même nom, celui que j'ai fait hier. Il l'a renommé, il lui a rajouté un petit astérique pour ne pas l'écraser. Donc je vérifie si c'est bon. Il y a le son. Ça a l'air pas mal. Les sous-titres sont calés à peu près sur l'expression du pasteur. Euh, je dois toujours vérifier s'il n'y a pas ce phénomène. Pause, pause. Je dois vérifier des fois s'il n'y a pas ce phénomène dans les conversions audio où petit à petit, au fil des secondes, des minutes, il y a un décalage de quelques millisecondes qui se fait entre le son et la vidéo. Concrètement, ça veut dire que des fois, sur des longues vidéos, vers la fin, il y a un décalage de quelque chose comme 5-10 secondes, à force d'un décalage de un millisecondes milliseconde qui s'est accumulé tout au long de la vidéo, vous avez un décalage de 5-10 secondes entre le bonhomme qui parle et le son vérifier ça là on est bon j'ai tout mais ben voilà j'ai ma vidéo avec mes trucs incrustés dessus j'ai ça c'est bon je ferme j'ai fichier ass et srt youtube en plus je vais jusqu'au bout du truc et ça hop donc maintenant je vais l'envoyer à facebook world pour le mettent chez eux par contre, ils vont me demander un truc en plus. Eux, ils me demandent un truc en plus. Eh, les américains, make the job, ils font pas les trucs à moitié. Donc là, je vais vous montrer tout simplement. Si je vais sur le site, je suis allé sur tout ce qu'il propose en langue étrangère. Je prends en check. Voilà. Ce monsieur en check, je ne sais pas qui c'est. Il a fait donc... Les sous-titres. Vous avez des sous-titres en tchèque. D'ailleurs, vous avez des sous-titres en tchèque. Mais ce que je voulais vous montrer, surtout, c'est ça. Voilà, toute la transcription du texte. Ils vont vous le demander si vous faites des sous-titres et que vous les leur envoyez ils vont vous demander la transcription du texte. Et moi avec ma méthode, j'ai fait des sous-titres, je j'ai pas un corps de texte comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai. Et ça c'est nécessaire au fait. Hein. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas sauter. C'est très important pour le référencement et pour l'usage de chacun. Comment récupérer ceci J'ai envoyé ceci au pasteur Anderson. En plus de la vidéo des fichiers SRT. Voilà. Le texte ils feront ce qu'ils veulent avec, avec, ils le traiteront comme ils veulent. Moi, comment je le récupère euh, Avant, j'avais ma méthode bidon. J'allais là, après avoir chargé une vidéo, plus transcription. Et je copiais tout ça, hop, à la main de mouline. Hein tu peux pas faire contrôle A et comp compagnie là pour saisir ça. Tu fais contrôle C, j'ouvre un Word, contrôle V, hop, allez, allez, allez, allez, mm -hmm. et à partir de là, j'ai édité tout ça à la poigne. Hop, faire sup, sup, sup, sup, sup, entrée, faire sup, sup, sup, sup, sup, entrée. Je descendais, sup, sup, sup, sup. Voilà, je faisais le guignol, quoi, en gros. Parce que là, vous voyez, rien que pour deux minutes, je vais à faire le, le guignol. S'il y a un serment de une heure, je devenais fou à hein, faire ça. Et je ne pouvais pas vous montrer ça en vous disant que c'est ma méthode. Et je me suis cassé la tête, j'ai trouvé la solution. Si j'avais fait comme ça avant, je m'en serais évité du make the job, là. Allez, Attends, je vais tout sélectionner, supprimer, voilà, j'ai un fichier Word ou n'importe quel texte, ce que vous voulez, XHTML bidule, euh, voilà, je vais aller sur mon fichier sous titre voilà, ASS et c'est pas grave, je l'ouvre, non c'est pas la peine, voulez-vous associer, charger les fils, les fichiers associés, non c'est la vidéo, j'en ai pas besoin pour ce manip là. regardez ce que je fais, hop, clic une fois, clic gauche, n'importe où, où je peux faire, j'ai fait clic droit, ah non, CTRL A, sélectionner tout, excusez-moi, où je peux faire, je vous ai déjà montré, pourquoi il est en anglais Ah oui, je sais. Je suis déjà dans ma version anglaise du truc. Où je fais Donc je vous dis sélectionner tout. Voilà. Arrivé ici, j'ai tout sélectionné. Je fais clic droit. Ah, mais c'est en anglais. Bon, Join, concatenate. C'est joindre. C'est la fonction joindre. Voilà, il m'a tout joint, tous les sous-titres en une seule case. Tout est là-dedans compacté. Allez, clique à sélectionner tout. Ou ouais, c'est ça. CTRL A sélectionner tout. Ou sélectionner tout là. Ça y est, c'est en anglais. CTRL C. Et ça, j'annule. Ou je le ferme sans enregistrer. Ou je me serais fait une copie rien que pour cette petite manip. Voilà. CTRL V. Et voilà, j'ai le texte. Je le mets vite fait en page quand même. Voilà. Je vais mettre un titre. Ne casse pas la tête. J'ai déjà mis des titres ici. Clic droit, renommer, copier. Je copie ce texte. Je le mets là. Je le centre. Et voilà, contrôle, je sauvegarde, make the job annuler voilà c'est très utile donc de leur envoyer les transcriptions donc, de toute façon ils vont vous les demander donc il faut le faire vous voyez que c'est une manip qui va très très vite qu'est ce que j'ai perdu comme temps à le faire à la, la main et ça leur sert aussi donc je vous ai montré les textes tout à l'heure là Hop. Voilà. Marching to Zion avec des sous-titres tchèques. Et il y a aussi un site, Teach All Nation, où vous avez donc tout, tout, toutes les vidéos du pasteur Anderson euh, euh, traduites dans différents langages, je dirais dans presque tous les langages. Et leur envoyer la, le fichier de transcription pour qu'ils le mettent sur le site. Pour le référencement, c'est très important. Donc, cette étape, ne la sautez pas. Cette petite manip que je vous ai montrée. De toute façon, ils vont vous la demander si vous leur envoyez les, les fichiers, le sous-titre et la vidéo. Donc, je vous ai montré. C'est pas compliqué. Vous pouvez vous repasser la vidéo pour voir la petite manip que j'ai faite. Donc, je retourne. Euh, voilà. Voilà. Carte d'évangélisation française et allemande. Sur ma propre chaîne. à moi. J'ai fait un truc. Donc c'est une vidéo avec les sous-titres incrustés. Mais, mais, mais, mais, mais. J'y ai quand même mis des sous-titres. J'ai fait un fichier SRT. Hop. Comme je vous ai montré avant. Fichier SRT. J'ai ajouté des sous-titres. J'ai... Pourquoi j'ai anglais automatique bon. J'ai mis français, j'ai importé donc le fichier sous-titres, et j'ai des sous-titres en français. Sauf qu'ils sont déjà là, vous voyez, incrustés dans la vidéo elle-même. Donc si je fais sous-titres sur sous-titres, vous voyez, si en plus je passe mon curseur là, c'est n'importe quoi. Ce que j'ai fait pour ne pas avoir ça, pour ne pas risquer que les gens qui viennent des français lire ça, et en plus le sous-titre qui soit mis automatiquement par leur, euh, leur navigateur, quelque chose, je ne sais pas. Mais ça arrive souvent. J'étais là dans info et paramètres. Et contrairement à la vidéo précédente où j'avais mis l'étiquette YouTube. Voilà, YT2.cc égale on. On avait mis avant pour que les sous-titres... Euh, démarre automatiquement à l'ouverture de la vidéo. Là, tout simplement, comme je parle anglais, je connais le mot ON, je connais aussi le mot OFF. Donc, YouTube, euh, les sous-titres de YouTube, OFF, je veux qu'ils soient au démarrage de la vidéo. La ligne de code, je vais la refaire carrément, devant vous. Hop. YouTube, YT, deux points, CC, donc les sous-titres, égale Off Je ne veux pas qu'il démarre. J'aurais pas dû faire un majuscule. Off Voilà. Pourquoi charger des sous-titres en français sur une vidéo où il y a des sous-titres en français déjà incrustés dedans pourquoi, pourquoi tu fais ça Et tout simplement, c'est des cartes d'évangélisation française et allemande. Si il y a un autre gars outre mer qui veut la traduire en allemand. Hop. Si sur le site, là-bas, uh, Facebook World de uh, Chart, ils ont intégré le fichier SRT dans la vidéo que je leur ai envoyé en français. Je vais dans mes sous-titres. Voilà. Et j'ai des sous-titres en français. entrés à la main. Hein, ai, je l'ai fait hier soir c'est là que j'ai eu le problème d'enregistrement mais euh, j'ai fait les sous-titres à la main je les ai gravés là donc et le fichier il est là donc si l'allemand il veut traduire ça dans sa langue il va pouvoir récupérer le fichier en français que j'ai fait bien à la main c'est un vrai fichier manuel c'est les limites de la traduction automatique et de la reconnaissance vocale là on travaille sur un fichier en français écrit en bon français corrigé propre trop de d'efforts d'autographe et lui il va pouvoir se le traduire automatiquement il aura une base de travail plus solide que l'anglais généré automatiquement à partir de la reconnaissance vocale du pasteur Anderson donc je tenais à vous dire ça qu'il faut quand même mettre les fichiers SRT, les fournir, les, les diffuser à l'église Faithful World pour qu'ils le mettent eux sur euh, sur leurs vidéo et un, pour que ceux qui parlent la langue puissent activer les sous-titres, que ça leur soit proposé. Vous allez sur Facebook World, vous avez des vidéos. Ou si vous mettez les sous-titres, vous avez 7, 8, 9, 10 langues. Donc ça permet de toucher beaucoup de monde. Et aussi pour le, la nécessité de si quelqu'un, pour faciliter la tâche à quelqu'un qui veut traduire ça dans sa langue à lui. Hmm. Vernaculaire, je crois que c'est le mot. ça, vernaculaire. Euh, D'autant plus que ça, c'est une vidéo qui ne rentre plus dans les critères de facilité. La première vidéo que je vous ai montrée, à savoir des vidéos, donc déjà avec un fichier sous-titre, quelqu'un a créé un fichier sous-titre, et qui a en plus été postée en 2014 ou en 2015, pour avoir pu bénéficier de cette traduction avancée meilleure de YouTube, ils avaient mis en place pendant deux ans, surtout sur les huit principales langues mondiales. Voilà donc le but de mettre un fichier SRT de sous-titres français sur une vidéo qui a un fichier sous-titres. Par contre, je vous le répète, j'ai mis la balise yt, YT 2 .cc égale off pour que ces euh, sous-titres ne démarrent pas à l'ouverture de la vidéo, sinon ça gêne. Donc, je crois que j'ai tout vu là. Je vous ai montré la transcription. Donc, dans la prochaine vidéo, donc je voulais faire une vidéo en deux parties, ça va finir en quatre. Je vous montrerai vite fait comment on fait du montage vidéo, comment on peut couper des, des clips et les sous-titrer. Si vous voulez réduire votre travail, si vous voulez un petit morceau de deux minutes, que vous trouvez réellement impactant dans un serment de 1 heure, Je vous montrerai vraiment des, des bases. Hein, parce que je suis euh, au ras des pâquerettes moi, pour ce qui est du montage vidéo. Je vous le dis de suite. Hein. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais je vais trouver un truc. De toute façon, il faut que je le fasse pour la vidéo aussi en anglais. Et avant de vous quitter quand même. Je pourrais quand même vous donner un dernier truc. Je vous ai montré CTRL F. chercher la fonction. La CTRL F. chercher je m'ouvre une Bible en PDF. Je l'avais déjà ouverte. Je m'ouvre une Bible en PDF. Et je fais CTRL F. Voilà, j'avais mis Salut. Je vais étudier le mot Salut dans la Bible à partir de là. Je ne suis pas loin de là, du Nouveau Testament. Et, et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, ne bougez pas et voyez le salut du Seigneur qu'il vous montrera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne le reverrez jamais. Vous voyez ce que je vous montre là Il est devenu le Seigneur et ma vigueur, tatati tatata. Vous étudiez, vous regardez toutes les occurrences du mot salut, par exemple, dans la Bible. Est-ce que vous comprenez le potentiel de cette fonction recherchée quand on l'applique à une Bible dans un PDF Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire comparer les écritures avec les écritures hein Les Béréens, qui étaient consciencieux, qui consultaient les les écritures, eux n'avaient pas cet outil recherché dans la page avec une bible en PDF, une bible que vous estimez correcte, selon vous. Est-ce que vous comprenez l'utilité de cette fonction CTRL F quand on l'utilise pour la bible CTRL F, CTRL plus F qu'on avait utilisé pour rechercher et remplacer, mais la base de, de la fonction CTRL plus F d'abord c'est rechercher. Donc, Je le répète une troisième fois CTRL-F dans une Bible en PDF. Et maintenant que tu es sauvé, tu as cru à l'évangile. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Pour étudier en profondeur par vous-même, tu lis tous les versets où apparaissent le mot que tu étudies par toi-même. Comparer les écritures et les écritures. Je vous laisse réfléchir à cette option, cette fonction, si elle est utile ou pas pour vous. Mais je me permets d'insister là-dessus. C'est très, très, très, très, très, très, très, très, très, très utile. 100 000 fois plus que faire des sous-titres. Allez, je vous laisse et j'espère faire une quatrième partie pour le montage. Oui, il va falloir que je le fasse. À plus tard